Bonjour, je suis Astrid, maraîchère au jardin des Mycoris depuis trois ans maintenant. Le jardin est situé à Aubois, qui est dans la commune de Geve, dans le Côte d'Amurois. Et donc je cultive sur plus ou moins 30 arts, tous les légumes du mois de janvier au mois de décembre, en profitant d'une partie des cultures en serre. J'ai des poules, j'ai deux brebis, j'ai un chien, trois chats et un petit garçon de 7 ans et demi. Voilà ma petite présentation. Et donc ça fait trois ans que je suis maraîchère, euh, je n'ai pas de système d'irrigation professionnel pour le moment. Vu les canicules qu'on subit chaque année maintenant depuis quelques temps, il faut vraiment installer un système d'irrigation efficace en plus du paillage utilisé. Et donc mon souhait est d'installer une citerne de 20 000 litres qui sera raccordée au toit. Avec cette citerne de 20 000 litres, tout un système d'irrigation qui pourra aller jusqu'au bout du terrain à une centaine de mètres de la citerne. Il s'agit donc de creuser le trou, d'évacuer 35 mètres cubes de terre, de mettre une citerne de 20 000 litres, d'installer une pompe professionnelle, de tirer un tuyau dans une tranchée à 100 mètres et alors d'installer des robinets à chaque parcelle. J'ai aussi l'intention d'installer une chambre froide pour avoir un peu plus de confort dans les récoltes. Je fais pour le moment deux grosses récoltes le lundi et le vendredi et ça me prend toute la journée. Et donc Pour être un peu plus à l'aise, j'aimerais pouvoir étaler les récoltes la veille. L'achat de la chambre froide et de l'installation de l'irrigation, ça représente un sacré budget et donc je fais appel à vous qui êtes sympathisant, qui êtes mangeur, ou alors vous qui habitez super loin, mais qui êtes séduit par mon projet. Je fais appel à vous pour m'aider à concrétiser ce projet. Vous pourrez voir dans les contreparties du site de Mimosa, que vous serez remercié pour vos dons. Et euh, ça peut aller d'un kilo de tomates à un abonnement d'un an au panier du jardin des Mycorhizes. Ça peut être intéressant. Je fais appel à votre générosité aujourd'hui, j'espère que vous serez de la partie et je vous dis mille merci, à bientôt